Salut la fraîche Aujourd'hui on parle du Star Pass, ce qu'on peut traduire par le passage des étoiles. La jameuse peut transférer son statut au bloqueur pivot. Lors du jam, la jameuse doit donner son couvre-casque au pivot pour compléter le transfert. Cependant, le statut de lead jammer ne peut être transféré. Si un lead jammer effectue un Star Pass, il n'y aura plus de lead jammer pendant ce jam. Le transfert est effectif lorsque le pivot saisit le couvre-casque étoilé de la jameuse et que celle-ci le lâche. Ce transfert doit se faire dans la zone d'engagement et doit être direct. Il est impossible de faire passer le couvre-casque via un autre patineur. La nouvelle jameuse est inactive tant que le couvre-casque n'est pas sur son casque. Le passage des étoiles est impossible si la jameuse ou le pivot est en route pour la prison. Si le couvre-casque tombe au sol ou se retrouve à l'extérieur de la piste, seul le pivot ou la jameuse sont autorisés à le récupérer. L'équipe adverse peut tenter de bloquer le passage des étoiles avec des blocages légaux. Si le transfert est jugé illégal, le statut de jammeuse n'est pas transféré et l'initiateur du passage est pénalisé. Si la lead jammeuse peine à transférer son couvre-casque au pivot, elle peut récupérer son statut de jammeuse actif en remettant simplement son couvre-casque. Attention, si la jammeuse était lead jammer, cette action lui fait perdre le lead. Chaussez vos patins et foncez sur la piste, on se retrouve pour une prochaine vidéo.